Bonjour à tous, c'est Franck de Créolignum, bienvenue dans mon atelier. Alors, aujourd'hui dans cette deuxième vidéo sur la réalisation d'un rocking chair de Sam Malouf, vous allez voir la réalisation des rockers. Alors, les patins en français. Alors, réalisation de ces petites choses-là. Deux, bien sûr, forcément, strictement identiques dans leur courbure. Vous allez voir comment je réalise ça à l'aide d'un gabarit et de fines lamelles de bois. J'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder cette vidéo et vous m'en direz plus à la fin. Allez, à tout de suite, euh, bon visionnage. Mmh. me voir raboter mes, mon premier pied, les fait. fines lamelles vont être collés entre elles bien sûr en épousant la forme du gabarit, alors tout ça va être cintré euh, j'espère avoir être descendu à l'épaisseur maximum parce que j'ai peur que ça casse, donc euh, bah, on va voir comment ça va se passer je vais faire un premier test au serrage pour voir si ça marche et bah, si c'est concluant bah, on passe au collage alors voilà, j'ai modifié un petit peu mon gabarit pour pouvoir cintrer parfaitement mes, mes bananes. Euh, non mes, mes, mes petites lattes là. Donc j'ai fait un petit système de coulisses. Le gabarit ne peut pas bouger en longueur. Donc ça va être déjà une, une ça va me faciliter la fin de la tâche. Euh, je l'ai refrié un tout petit peu à la défonceuse pour avoir euh, la deuxième épaisseur euh, pipe parfaitement. Et maintenant bah, ça va être le plus, bah, le plus joli je pense ça va être le collage de chaque élément entre eux donc j'avais déjà commencé à le pré dans le gabarit en le serrant un petit peu ça donne pas mal je pense pas que ça casse et euh, normalement avec la colle que je vais utiliser ça devrait pas bouger je touche du bois alors pour coller mes, mes petits morceaux de bois je vais utiliser un peu de colle voilà alors pourquoi la rouge bah Parce que c'est celle qui sèche le plus vite et c'est celle qui, sèche, qui colle le, le plus fort à mon, à mon avis. Hein. Bah, suivant les données constructeurs bien sûr. Euh, J'y crois fort parce que bah, c'est marqué dessus. Hein. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Voilà. Alors là on a plutôt intérêt de se manier le cul parce que ça prend très très vite Alors je mets un premier serre-joint parce que l'effet ressort est quand même assez impressionnant ça y est les 24 heures sont écoulées donc je vais passer au démoulage on va voir ce que ça va donner j'espère que il n'y aura pas de problème de décollement de lamelles euh, c'est pas la première fois que je fais du lamelle écollé mais euh, j'avais d'autres moyens enfin l'entreprise où je travaillais avait d'autres moyens pour le faire c'était relativement simple Là c'est, je l'avoue, complètement artisanal, c'est fait complètement à l'arrache, enfin à l'arrache il y a un minimum de réflexion quand même, mais ça fout les jetons quand même. Donc, euh, bah, feu patate, c'est parti Alors le premier rocker, le premier patin est fait, c'est joli, c'est bien droit, et je pense que ça devrait bien se basculer quand le reste sera dessus. Alors avant que le reste soit dessus, il y a encore quelques heures de travail à faire, mais pour l'instant c'est assez encourageant. je dirais même plus c'est assez sympa à voir alors on a l'impression qu'il est gauche mais en fait il n'y est pas c'est ça qui est magique il est bien dans l'axe donc voilà le premier patin est fait je vais passer au collage du deuxième patin comme ça ça sera fait et il n'y aura plus que de la petite menuiserie là dessus à faire enfin la menuiserie ça va être je vous garantis enfin je pense hein, que ça va être joli alors sur facebook on m'a posé une question à savoir pourquoi je ne protégeais pas mon gabarit avec du journal ou du papier euh, du, du, du plastique transparent bah ben, je vais vous expliquer pourquoi euh, quand je fais ce genre de bidouille, quand je sais que mon bois va être retravaillé derrière, j'enduis mon gabarit de, de cire blanc Ça évite que la, la colle, elle accroche. Et ça permet de ré réutiliser son gabarit sans avoir à le nettoyer. C'est ça qui est assez sympa. Donc là, je viens d'en remettre une couche. Ben, je ne l'ai pas filmé parce que ça ne sert à rien. Mais mon gabarit est comme, euh, comme si je l'avais fait. Donc, il est nickel. Je vais passer au collage des du deuxième élément et puis voilà pied est au collage on va encore attendre 24 heures euh, je voudrais revenir sur un point quand j'ai desserré euh, je pensais que la personne qui avait réalisé euh, le gabarit enfin le gabarit papier avait euh, mis dans son dans sa courbure une tolérance c'est une tolérance pour euh, que le bois revienne en fait le bois n'est même pas revenu d'un centimètre il a exactement la forme du gabarit donc ça ça présage que ça va être très bon enfin j'espère que ça va être très bon euh, le bois n'est pas revenu donc tip top pour moi, je suis assez content alors voilà 24 heures sont encore passées entre le collage du deuxième rocker, enfin du deuxième patin et euh, maintenant donc euh, bah, c'est parti pour un petit desserrage Normalement, la colle a fait son travail, et bien normalement. Si ça craque pas, ça veut dire que ça tient. Une légère différence. Euh, je vais être obligé de la récupérer. Alors je ne sais pas encore comment. Vous pouvez voir que il y a un petit décalage. Alors, c'est pas méchant. Mais ça pourrait bien me faire chier dans le, dans le futur. Donc, euh, je pense que. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis dans la merde. Voilà, Alors voilà les, le, le, le genre d'imprévu qu'on peut avoir quand on fabrique un, un truc qu'on qu ne connaît pas du tout. Euh, ça risque de bien me faire chier. Ouais, effectivement, ça va bien me faire chier. Alors, il y aurait eu la solution de faire des labels plus larges et de refondre par le milieu ouais j'aurais pu faire ça c'est vrai mais pour trouver des plateaux de 80 mm 90 mm d'épaisseur en noyer, c'est strictement impossible enfin pour moi en tout cas euh, ou alors à moins d'y mettre le prix et euh, bah, le but du jeu c'est que ça reste le moins cher possible donc voilà mes deux patins sont faits euh, je vous montre un petit peu en avant première normalement ce sera pas dans cette vidéo là mais dans une autre les pieds, les jambes arrière et ça c'est secret donc pour faire la jonction entre mes patins, mes rockers et les jambes avant et arrière je vais devoir utiliser encore une fois des petites lamelles que je vais coller entre elles sur les patins alors je ne les colle pas tout de suite parce qu'il faut que mon assise et mes deux jambes arrière et mes deux jambes avant soient réunies euh, je peux le faire approximativement mais le problème c'est que si la position du rocking chair n'est pas bien enfin, si le rocking chair l'assise n'est pas bien mise sur les patins, ça va me foirer mon collage donc je préfère attendre préparer mes petites lamelles qui vont bien et les coller une fois que l'assise et mes jambes seront complètement terminées. Enfin, complètement terminées, sans la finition, bien sûr. Donc là, je vais me préparer à couper des petites, lamelles, des petites longueurs de 6 pouces. Alors, c'est marqué 6 pouces sur le, sur le bouquin. Hein, donc, je fais 6 pouces, j'ai une règle en pouces, donc il n'y a pas de souci. Je ne vais pas m'amuser à faire la conversion. Vous la ferez vous-même, si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, c'est parti pour couper ça tranquillement rien de spectaculaire et après on verra ce qui va se passer Alors voilà, vous allez dire vous dire mais pourquoi tu utilises du frein Eh ben c'est un fauteuil biton. Alors, quand je dis biton, c'est deux essences. Enfin, trois. Noyer européen pour les patins. Noyer américain pour les jambes arrière. Et puis c'est tout. Donc ça fait bien trois essences, deux essences de noyer et une essence de frein. Enfin l'essence de frêne. Alors, sur ce, je vais aussi couper les mêmes lamelles en noyer américain, pareil à 6 pouces, pour faire une transition entre le noyer européen et le noyer américain. Alors, euh, eh oui, il ne faut pas que ça soit que ça jure. Donc je refais exactement la même chose pour le noyé américain. J'ai commencé par faire un champ propre. Donc vous m'avez vu réaliser les deux rockers. alors les patins, alors excusez-moi parce que j'ai pris, le... pris le goût du langage anglais dans le bouquin, enfin j'ai pris le goût, non, je suis un petit peu obligé, donc vous m'avez vu réaliser ces... ces deux petits patins, les petites plaquettes qui vont avec, les... enfin moi j'appelle ça des transitions, euh... c'est... Hélas, déjà fini parce que, ben, mine de rien, si je vous fais. Euh, je, vais, enfin, je vais vous faire une vidéo par élément du Rocking Chair, ça sera plus simple, ça sera plus facile à gérer et euh, ça pourra servir dans le futur à des personnes qui voudront reproduire exactement ce euh, fameux Rocking Chair de Sam Malouf. Si vous avez des questions, des remarques positives ou négatives, comme d'habitude, vous mettez dans les commentaires. Et les petits guignols qui s'amènent à mettre des petits pouces rouges, expliquez pourquoi. et oui, c'est bien beau de se cacher derrière un ordinateur, mais il faut donner des réponses. Ça prend deux secondes. Mais bon, après, il euh, y a des gens qui ont des il y a des gens qui n'ont pas de c*****. Donc que certainement, vous devez en faire partie. Euh, alors, c'est pas méchant, hein, mais... Comment voulez-vous qu'on comprenne pourquoi vous aimez, vous aimez pas, auquel cas on pourrait rectifier le tir si vous nous mettez un petit commentaire. Ça serait vachement plus intelligent que de mettre le pouce rouge sans rien dire. Je dis ça, je dis rien. Allez, sur ce, messieurs, dames, bonne, euh, bonne soirée, bon, vie, fin, bon, bon, bon dimanche, parce que la vidéo sort le dimanche. Euh, et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.